Eh bien, bonjour à tous aujourd'hui on est parti planter les tomates euh, on est quand même euh, le 18 mai faut se dépêcher parce que il y a des tomates qui sont en fleurs mais bon après forcément les de glace sont arrivés il euh, y a eu la pluie, les orages il fallait mieux qu'elles soient en pot vous allez voir un peu tout ça et là je vais vous montrer des nouvelles euh, des fèves et des premières récoltes Tomate, là c'est un plan qui est de fin mars, il est très joli. Déjà, je commence avec la serre fouette avec les pics à creuser un trou de plantation. Là, il n'y a pas besoin de creuser si profond que, que la tomate que je vous montrerai tout à l'heure. Je creuse environ 10 cm de profond sur 10 cm de large. Là, vous voyez, j'enlève les deux premières feuilles plus La troisième, et j'ai enterré la, la partie basse là, vous voyez la partie violette pour que ça fasse de euh, seconde racine. Bon, là, ici dans ce pot, j'ai pas trop besoin de déchignonner les racines. Vous allez voir tout à l'heure que c'est très important pour des grands pieds de tomates euh, de mi-mars et début mars pour euh, favoriser l'enracinement en profondeur. Après ce que je fais immédiatement, j'attache avec du raffia. Je mets un petit peu de paillage de lin ici. Les autres endroits, je mettrai de la paille de blé. Il m'en reste un petit peu, il va falloir que j'en fasse cette année. Parce que j'en ai plus beaucoup. J'en aurai à peine pour euh, repailler un deuxième coup. Parce que là, je paille juste pour euh, éviter que l'herbe pousse au pied du du plant de tomate. Et que avec la réverbération des gouttes d'eau sur la terre, faire sauter du milieu. Là vous allez voir avec la grande tomate, il faut que j'attache avec un raffia avant de tasser la terre autour pour chasser l'air. Parce qu'elles sont assez grandes, font environ 40 cm de haut. Et je, comme vous voyez j'ai planté les piquets à l'avance. Il y a des bouchons d'organique pour la nutrition des, des petits plants et un peu de phosphore et de potasse pour la fructification dans, dans, le, dans le futur Bonjour, reprends avec moi. On va faire un petit tour. Euh, je vais vous montrer des nouvelles du potager d'en bas. Euh, vous voyez, il y avait des patates il y a deux ans ici. Elles ont reparti. C'était des petites. Après, les haricots, je suis pas trop fier de moi parce que j'ai ressemé hier. Je vais essayer de vous trouver... Euh, un dégât typique, c'est ceux-là, ils vont très bien. Euh, faut que je vous trouve. Je vais vous trouver celle qui est. Ah voilà. Dégâts typique de la mouche du semi. Ça coupe les feuilles en fait, euh, au lieu d'être comme ça. Là, vous voyez, la mouche a piqué et c'est mort. Ça, ça se passe quand ça fait trop froid. Bon, après, j'ai semé euh, des carottes. J'ai essayé euh, la jaune du doux. Je sais plus le rang que j'ai mis. Et la longue nice de mots. Vous voyez, malheureusement, ça a plu assez fort donc ça a croûté un peu mais vous voyez les carottes sont bien présentes j'ai mis des oignons c'est un test pour la mouche de la carotte on verra bien j'en ai assez marre d'avoir l'hiver là j'en ai piqué quelques-uns que je replanterai entre les rangs des... des carottes de conservation là les betteraves semi direct. Ah, vous voyez j'ai passé un petit coup de griffe pour euh, voir la différence parce que vous voyez c'est quand même croûté bon là ça pousse bien, il n'y a pas de mouche pour les embêter. Bon les feuilles de chêne semi-spontanées. Bon la mille pas cette année, bah, elle est en retard. Parce que le maïs, au lieu d'être à 5-6 feuilles, bah, il n'est qu'à 3 feuilles. Et j'ai un autre rang qui est juste semé. ce je pouvais pas être partout. Là, forcément, lui, il veut pas s'agripper. Il est pas discipliné. Il est pu chez Jaco, alors il est pas discipliné chez moi. <rire> Aïko Haram, je vais essayer de de le faire monter là sur un bambou. Là, les pommes de terre désirées du semis. Les deux premières, celles qui étaient belles là. J'ai dit je vais les, les planter en pleine terre. Et il y en a une dans un pot, il y avait déjà deux petites euh, grosses communes une Mirabelle euh, Formance. On verra bien ce que ça donne. Là, ça sera en plein milieu de la, la mille pas. Voilà bon, des petites nouvelles euh, des fèves spontanées. Je vais pouvoir faire euh, une récolte. Ouais, elles sont pas trop mal. Les pommes de terre, elles bah, sont en train de fleurir. Enfin, surtout les précoces. Euh, les altesses. Les altesses, elles sont en fleurs. Après, euh, les spunta, elles sont un peu plus tardives là les échalotes celle-là pousse toujours moins bien que l'autre bout l'ail est pas mal là d'autres fèves ce que je vais faire j'ai assez de semences on va les cueillir hop ouais c'est des jolies des jolies petites fèves nous on les fait cuire là. après voilà l'exemple en fait des fèves non butées et semi-direct qui se casse la goule littéralement on verra bien ce que ça donnera là. par rapport à celle que là je vais vous montrer celle-là ici là je les ai butées butées et puis bon ça ont l'air de faire des gousses un peu mieux elles tiennent mieux debout les pucerons j'ai pas été trop embêté parce que j avec euh, la biodiversité là il a des acacias euh, non pas acacia des des espèces de ronces là et et des églantiers. voilà je l'avais le bout de la langue euh, là, les petits pois tout seuls. Il y avait un petit problème, c'est qu'ils tombaient. J'avais pas euh, prévu que ça allait pleuvoir tant. Ils ont tombé. Alors j'ai mis des provisoirement là, des branches de la haie justement qui étaient. Bon les gousses euh, se forment. Je suis assez content après mon mélange épinard fève et petit pois et eh ben il y a une bonne symbiose je pensais pas que ça allait marché bon toujours l'éternel problème chez nous ça va monter en graines quand même là je vais faire une petite récolte bon on va pour y en avoir euh, quoi se faire péter la panse mais c'était un petit essai à voir euh, si ça cohabitait bien ce que je remarque, c'est que les petits pois se font un peu dépassés par les fèves. Les fèves prennent plus de force, de fait qu'elles ont des racines pivotantes. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, j'ai été obligé de, quand je venais à chaque fois, d'enlever une dizaine de cagouilles dedans. C'est forcément. Là C'est leur festin. Là, je voulais vous montrer. Ouais, là, c'est mes échalotes de semences. Et après, j'ai voulu essayer de la griselle. Et la griselle, bah, soit c'est que la mienne est adaptée à mon terrain et celle-là, pas trop encore. On verra bien l'an prochain. Après, je dis pas qu'elle soit qu'elle soit mauvaise, mais celle-là, là, ouais, elles sont, elles sont pas plus mal ça fait trois ans que je resème de ma semence alors je voulais changer de variété mais pour l'instant c'est pas le cas je reprends après ma petite récolte alors voici ce que j'ai ramassé les fèves à doigts de lousse c'est des beaux spécimens Nous on préfère les machiner comme ça. On enlève la, la cosse là qui enveloppe la graine et on les fait cuire comme des petits pois. Bon, je vous disais tout à l'heure les épinards. Bah il y a une petite cuisine. Euh, vous voyez qu'il y en a qui se sont déjà servis les cagouilles, les limaces. Mais bon, c'est comme ça. Il restera plus qu'à récolter euh, dans ce test. De mélange les fèves et les petits pois. Pour l'instant, je suis pas trop mécontent de mon test. Ça sera à refaire parce qu'il y a une un espèce de symbiose qui se fait. Bon, les petits pois sont quand même plus euh, impactés par les fèves. Les fèves en profitent mieux. Je sais pas si euh, s'échange l'azote ou, mais en tout cas. Euh, elles ont plus de vigueur que, que toutes seules. Moi, sur ce, je vous laisse sur ce petit lever de soleil, et je vous dis à bientôt. Mm-hmm.